L'homologue de Shiba Inu, Shikoku, plonge de 96% alors que Vitalik Buterin vend 5000 milliards de chic. La frénésie de vente de Vitalik Buterin qui comprenait chic, ETH, mops et culte conduit à une catastrophe sur certains actifs. Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum, a une nouvelle fois fait sensation sur le marché des crypto-monnaies avec sa récente frénésie de vente. Cette fois, il a vendu de nombreux jetons, dont 500 000 milliards de jetons Shikoku, chic qu'il a très probablement reçu auparavant de la part de développeurs. Malheureusement, la vente a eu un impact immédiat sur le prix du chic, qui a chuté en raison du manque de liquidité sur le marché. L'augmentation soudaine de la pression à la vente a suscité des inquiétudes chez les investisseurs, car elle suggère que la correction du marché pourrait être imminente. Bien que la raison pour laquelle Vitalik ait décidé de vendre la quasi-totalité de ses petites participations ne soit pas claire, cette décision a été interprétée comme un signe baissier pour le marché. La frénésie de vente survient à un moment où le marché des crypto-monnaies connaît déjà une correction importante, les prix des principales pièces comme Bitcoin et Ethereum chutant de pourcentage à deux chiffres ces dernières semaines. Il convient de noter que Vitalik a vendu des jetons dans le passé et que ses actions ont souvent été examinées par les analystes du marché. Cependant, la récente frénésie de vente est particulièrement remarquable, car elle suggère que le cofondateur d'Ethereum pourrait perdre confiance dans les perspectives à court terme du marché. Malgré le sentiment négatif, certains investisseurs restent optimistes quant aux perspectives à long terme du marché des crypto-monnaies. Il souligne l'adoption croissante de la technologie blockchain par les grandes entreprises et l'intérêt croissant pour la finance décentralisée, défi comme preuve du potentiel du marché. Parmi les autres actifs vendus par Buterin, figurent de petits altcoins comme Mobs et Cult, qui ont connu la même chute de prix drastique que Chic. Ethereum, cependant, tient bon sans aucun problème. C'est tout pour cette vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des agissements de Vitalik Buterin.